Ce que j'ai dit dans une des vidéos dernièrement, j'ai dit le con contrôle et le maître maîtrise. Donc, si tu regardes mon graphique ici, tu vois ici que tu as le cercle hein, qui est ta zone à toi, la ta zone où est-ce que tu dois t'entraîner, ta zone que tu dois entretenir, ta zone que tu dois gérer. Donc, ta zone, est-ce que tu passes du temps dans ta zone à entretenir, à gérer, à t'entraîner ou tu passes du temps dans ce qui est à l'extérieur de toi à, à essayer de contrôler. Essayer de contrôler, c'est essayer de vouloir d'être aimé par tout le monde, en fait. C'est vouloir faire partie de la gang. C'est vouloir euh, ne pas décevoir. Honnêtement, posez-vous la question. Est-ce que vous faites partie plus souvent du con ou du maître? Pas facile cette vidéo-là que je suis en train de vous partager, mais on doit comprendre que la cause de notre anxiété, c'est tout simplement parce qu'on a le désir de contrôler ce qui se passe à l'extérieur de notre zone. Reste dans ta zone!